Okay. Là en vrai il peut être bien lui. Hein. Il est dans mes fesses. ok Oh la vache, je suis dans la merde oh il y, a... il y a tellement de placards. Attends, cette map là pour lui elle va être cool. Ah, hein. Il ça, y a tellement, tellement de placards. Oh la la. Par contre je sais pas où t'es tombé. Sadako et Dragage ici, ça se passe bien pour vous. Hein. Sadako l'a tellement été euh, oublié depuis ce tueur. Sur, il y a effacé bah... Sadako. Hein. Ouais, j'avoue. Mais pourtant, Sadako marche bien. Hein. Bah, Sadako, elle est cool hein, dans ce concept, hein, Mais euh, pourquoi prendre Sadako quand tu peux euh... quand tu peux quand avoir tu le Dragage le Ouais, j'avoue. Quel intérêt du Dragage enfin, quel intérêt ouais. Sadako, hein. le, concept, le concept, est un peu identique et il y en a un qui est plus OP que l'autre, quoi. Ouais. T'as plus de placards que de télé Ouais. on vient me sauver, t'as pas besoin de venir. Par contre, il est peut-être sur moi... Oui, il y a plus de placards que de télé, clairement. Hein. Clairement, clairement, clairement. Je sais pas si il est réparateur. Ok, euh... Michel me soigne. Bah bravo Michel, de prendre soin de ma Giselle. Ouais. Voilà. Wow Fais gaffe il euh... ils se débrouille pas mal hein. Ouais. On ouais. dépêche. Je sais pas où est-ce qu'il la récupère mais peut-être une chance à ce que je finisse le moteur. Non. Ça peut vite être euh... On est à deux sur le générateur central qu'on a commencé tous les deux. Ok, il est sur moi. Il arrive sur nous, il arrive sur nous. T'es sûr qu'il est sur vous Ah non, il est sur toi, il est sur toi euh, je crois Ah ok, que... je l'ai vu passer au-dessus de nous, ok d'accord. Je termine le gène du coup. Oh, il campe un peu le... ...la demoiselle. Ok on termine le gène Let's go Ok je vais essayer de l'aider Bon j'essaie de prendre le hit Quel dommage Quel dommage Oh Il y a un moteur en haut, ouais, je crois que c'est au niveau de... Là où tu es, qui était quasiment bien avancé quoi, quasiment fini. Euh, il a 70% ouais, je le reprends là. Il ouais. y a quelqu'un qui est à côté de moi. Il s'est tp. Il y a quelqu'un donc ça doit être Michel sûrement. Ok. Ok. Oh, je peux pas t'amuser, il est sur moi. ok ok. Mais ton gène est bien avancé, a... j'ai repris la 80%. Hein. Ok je pense que dès que je me reset on va aller le, le finir. T'as juste à tenir 20 secondes et. Il est plus sur moi, il est plus sur moi, il est plus sur moi. Va ah si il... Ah oh, putain si. Ah oh, il utilise bien il la TP sur hein. moi. Tu vois, typiquement Ok j'emmène je joue... à, à l'opposé de, de ton gène. Très bien, puisque. Franchement, pourquoi prendre Sadako quand tu as ça comme, euh, comme gameplay quoi ah ouais bah oui, bah euh, oui. Bah disons, disons que les placards... Oh putain, oh putain, putain, putain, putain, putain, putain, attends. Je sais pas s'il si est à côté de moi. Pas non plus. Disons que les placards ils vont être positionnés différemment que... Ouais, c'est vrai, en mode... C'est vrai que t'as raison. C'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup plus de placards que de, de télévision. Hein. Ouais, y'a pas. franchement y'a y a pas, bon, pas d'intérêt à... Bah ouais. bon en vrai les, les, les deux, les deux se valent quand même. Les deux se valent quand même. Ouais Pas tout à fait d'accord Oh, oh Il a gaulé quelqu'un là Je sais pas Ok j'ai fini de me soigner sur cette map je sais plus où sont les gènes C'est un Mais enfer l'angoisse Oh il s'est TP devant moi Il s'est TP devant moi Mais la flip quoi Je suis dans la bibliothèque. J'espère que je vais trouver un totem justement pour euh, ensorceler ce serait bien là. Je vois tellement rien mec. Franchement on dirait trop le respect qu'on se voue en fait. Hein. Ok. Le oh, totem là. What aucun totem, je cherche un totem là c'est Et de la gauche au milieu On est tous P2, ouais. c'est plutôt pas mal, il reste des générateurs Mais merde je, je, je, je, je suis à côté de la save Ouais Oh non Il s'est TP Ça m'énerve, ouais, il chaud, joue hein. bien ouais, Il joue bien, hein Ouais, il joue, il joue bien. Il a cassé le loop, il a, il a bien géré. Il m'a fait la même chose tout à l'heure, j'étais en train de courir et bam, il s'est TP à côté de moi, je fais boum <rire> Ok, j'arrive. Ok. Ok, su ma. Il est là-haut. Il est là-haut puisque je pense qu'il y a un ouais, moteur bon. là-haut. Oh, il y a un générateur bien avancé Il y a moteur ouais, juste en haut. Oh, oh, non, un cul. Non, non, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Il est en chaise, il est en chaise, il est en chaise. Il est sur quelqu'un là. Ok. Par contre, je sais pas comment on monte, moi. Je ouais. te suis parce que je sais même pas comment on monte, là. Cette map, je l'ai pas encore eu, je l'ai pas encore assimilé à 100% pour pas te mentir. Oh là, mince. Il a. Oh, ok, j'ai oh pris là le coup. Là. <rire> Il me suit pas. Ok. je reprends l'autre moteur en espérant que. Vas -y, vas -y. Il va se téléporter, je vais pas avoir le temps. Ah, il va avoir un chili, il a chili surtout. Hein. Ah, et sans avoir ouais, besoin de chili. Euh... Bon, je le fais pour l'amour ouais. de la patrie, hein, mais sans plus. Hein. Ouais, mais... Euh... Ah, mais bah, GG. <rire> la patrie t'y remercie. Il fait nuit, je meurs. Ok. Salut Ok, je vais essayer de sauver le PU. Ok. Si j'arrive à trouver le chemin, surtout... Mais putain, pousse-toi là <rire> Je vais essayer oh aller quand merde, même. je me suis paumé, j'arrive pas à sauver le PU, je sais pas. Attends. Je vais aller quand même moi aussi. Ah, j'arrive pas, j'arrive pas, pas putain, j'ai je... pas réussi. Je l'ai trouvé Oh, bien joué Oh, <rire> je l'ai trouvé <rire> oh, je l'ai trouvé <rire> pas, putain. Mais vraiment, c'est joué euh... au poil de QQ. Hein. Ah, j'ai vu, mais j'ai vu. En plus, okay, je, me sur dit, sur ouais, Argen, euh... je me suis dit, ouais. Je me suis les oh, deux, ils vont. En haut à des escaliers, euh, 80%, 80 le générateur. Ok. En des escaliers. Normalement je le termine. S'il si le ramasse, je le termine. Ok, il le ramasse. C'est bon, c'est bon, je le termine. 95% 95,8, 95,9, 95,9. Ok. Oh, ça va être l'enfer. Ah si là Et je suis sur la save. Oh non, j'y vais pas Il campe Ok. Il te suit. Okay. Je vais essayer d'ouvrir une des deux portes. Aïe ah, il... Fais gaffe, il va checker la porte il, fait gaffe, il va checker la porte Il check la porte Il check la porte Non, c'est bon, il est sur moi. C'était la porte. Ok. Moi, j'ouvre la porte. Vas-y. Je suis là, mon gars. Tiens. Ok, je suis désolé pour le PU. Ah hein. oh ouais, non, mais ça va. Il arrive là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh <rire> Attends, <rire> Allez, salut <rire>